C'est pas euh, quand on est petit qu'on ne peut rien faire. De, de, de toute façon, la planète, euh, un jour, elle va mourir. Mais on peut aider à, que ça s'arrange un petit peu mieux. Bâtisseur de possible, c'est euh, pour euh, aider euh, les gens qui sont en difficulté ou le monde qui est en difficulté, aider euh, ce qu'il y a autour de nous. Il y a quatre étapes dans Bâtisseur, plus l'étape zéro qui elle prend toute l'année, qui, qui concerne au climat classe. Ça nous sert à. À apprendre plus de choses dans le monde ou autre part et à faire des bonnes actions et être un bon citoyen après. Je n'ai pas décroché une seule fois. en fait. Ça montre aux enfants qu'il ne faut pas lâcher les bras. Faut pas. C'est pas qu'on est petit qu'on ne peut rien faire en fait. On a réussi à trouver une idée assez vite. Par exemple, là, on travaille sur la pollution. On a ramassé pas mal de déchets. Avant Bâtisseur, je ne pensais pas vraiment qu'un enfant pouvait faire quelque chose, mais avec Bâtisseur, maintenant, je pense qu'un enfant peut faire des choses. Je me suis sentie euh, fière de moi parce que je faisais quelque chose pour la planète. Enfin, il n'y a pas que les adultes qui peuvent faire quelque chose pour le monde, il y a les enfants aussi.